Oui, bonjour Madame Lagarde. Euh, je vais être un peu redondant compte tenu de l'ordre dans lequel nous, nous passons cette, ce matin. En attendant donc que s'applique la taxonomie européenne que vous semblez appeler de, de vos voeux, et compte tenu de l'urgence climatique encore mise en avant par les derniers rapports du GIEC ces derniers jours, êtes-vous prête à vous engager devant le, le Parlement à mettre en place au plus vite une méthodologie verte au sein de la BCE pour les programmes d'achat d'actifs et en excluant tout nouvel achat par la BCE des actifs les plus polluants, des actifs d'entreprises les plus polluantes, et en désinvestissant des entreprises polluantes, comme vous le disiez tout à l'heure, petit à petit, car en effet, une étude de Positive Money Europe et de l'Institut Veblen montre que 63% des programmes d'achat de titres du secteur des entreprises bénéficient aux multinationales les plus émettrices de CO2. Vous avez dit dans votre propos introductif qu'une devise est un bien public qui appartient au public et non au marché. La BCE rencontre donc très régulièrement les représentants des grandes banques et du secteur financier, mais ne dispose toujours pas d'une plateforme de dialogue structurée avec les citoyens et la société civile. Donc accepteriez-vous de créer un forum de dialogue annuel dans, lequel, dans le cadre duquel pardon, la BCE et les organisations de la société civile pourraient échanger sur la politique monétaire de l'Union européenne Enfin, comme les représentants de la présidence finlandaise ont annoncé ce matin qu'ils allaient se l'appliquer. Vous engagez-vous à réformer les règles d'éthique et de transparence de la BCE, notamment dans le but de rendre obligatoire la publication des rendez-vous de tous les membres de la BCE avec des lobbyistes, y compris aux échelons élevés comme les directeurs généraux et à l'ensemble des conseillers gouverneurs des banques centrales, ce qui n'est pas le cas actuellement. Merci. Merci beaucoup. Sur votre dernière question, euh, je sais que le code, le code d'éthique et de bonne conduite a en particulier été révisé de manière approfondie à la suite euh, de, de, de, de, de ce qui a été perçu comme des conflits d'intérêts pour des interventions devant des représentants du secteur privé. Moi, je, je, je, je je me réjouis que ce code de bonne conduite s'applique et qu'il s'applique le plus largement possible. Je, je ne connais pas le, dans, dans la hiérarchie de la BCE jusqu'à quel niveau ça s'applique et où ça s'arrête. Je pense que plus et mieux ça s'applique et de la manière la plus transparente, euh, meilleur c'est pour, pour le, le, le, le respect des principes éthiques et pour simplement faciliter euh, les, les, à la fois les contacts, le, la nature des contacts, les agendas qui sont prévus pour ces réunions. Donc euh, je ne vous donne pas d'engagement ici parce que je, franchement je ne sais pas très bien jusqu'où ça s'arrête. Je sais que moi j'y suis soumise et que les directeurs, les, les membres du conseil de surveillance, le, du conseil des gouverneurs aussi. Sur le, le forum annuel, là aussi je ne vais pas vous prendre d'engagement euh, avant l'heure parce que je ne suis pas encore en, en, en poste. Mais ce que je peux vous dire c'est que euh, lorsque j'étais au FMI, euh, on a mis en place et développé de manière très intensive ce type de, de consultation. Euh, et, et ceux qui sont des vieux routiers du Fonds monétaire international savent que, par exemple, il y a dix ans, euh, les, les organisations non gouvernementales, les représentants de la société civile, étaient à l'extérieur de l'institution, et, et on a, au fil d'un dialogue vraiment fructueux entre nous, on n'était pas toujours d'accord, et on n'est pas toujours d'accord d'ailleurs. Euh, on a réussi à trouver euh, les, les, les voies euh, d'un dialogue euh, constructif, euh, pas du tout complaisant entre l'ensemble des, des, des représentants de la société civile venant de 189 pays du monde entier. Euh, ça dure pendant euh, trois jours au moment des assemblées annuelles et, et ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, de, euh, y compris au niveau du management de l'institution. Donc, je ne vais pas vous promettre qu'on réalisera ça, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que les échanges et ce type de dialogue avec les représentants de la société civile étaient fondamentaux pour mieux comprendre leurs, leurs attentes mieux expliquer ce que nous faisions, euh, le, le, expliquer les limites euh, de notre action aussi parfois, et, et pousser un peu les frontières de nos, euh, de nos, de nos opérations grâce, à, grâce aux représentants de la société civile. Euh, sur la, la méthodologie, si une taxonomie est mise en place, qu'elle est approuvée au niveau du Parlement européen, euh, ensuite, il faudra dérouler en termes de processus comment cette taxonomie est appliquée et, et comment on peut améliorer le, le, le bilan carbone en termes de, de management des, des portefeuilles lorsque les produits arrivent à, à maturité.